Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le tour le plus rapide du monde. C'est parti. Dans cet effet, un jeu de 52 cartes et d'un spectateur. Au stop du spectateur, nous lui montrons la carte. Je le montre bien aux deux caméras. Une fois que c'est fait, la carte est perdue dans le jeu, comme ceci. Et grâce à mes deux compagnons, je vais essayer de retrouver la carte du spectateur. C'est parti. Le premier, le roi de pique. Et le second, je vais simplement le chercher dans le jeu. Si j'étale le jeu, nous avons ici le roi de pique et le roi de presse, mes deux cartes favorites. Et au milieu d'entre en, elles, nous avons une carte face en bas. Regardez bien. Et ce qui serait fort, c'est que cette carte corresponde à la carte du spectateur. Ici, le 6 de carreau. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. A bientôt les amis.